En direct. Salut YouTube, on est avec Nathan, Manuel qui est derrière la caméra, Florence, directrice marketing. Salut Insta, on va vous montrer les coulisses, on est en train de faire une vidéo YouTube. C'est parti, je vous donner mes trois conseils sur les principales erreurs que j'ai faites moi-même à titre personnel dans l'immobilier afin que vous ne les reproduisez pas. Euh, je vous aussi vous montrer parce que c'est le plaisir aussi de Paris et de tourner quand il fait beau. Parce qu'en mmh. plus aujourd'hui, on a de bâton qui beau, magnifique immeuble en pierre de taille. On est dans une petite rue, pas très loin des bureaux, parmi les arrondissements. Il y a vraiment des immeubles qui sont fabuleux, donc en même temps, ça vous fait une petite visite. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux parce que c'est hyper cool, il y a beaucoup d'interactions. Je sais que ça aide beaucoup la chaîne. Je voulais vous donner mon troisième conseil et le troisième conseil, il est sur la négociation. C'est un point hyper important. J'ai eu la chance de faire un séminaire il y a quelques années sur vraiment les points fondamentaux en termes de négociation. Et une des erreurs que j'ai faites, je sais qu'il y a encore beaucoup d'investisseurs particuliers qui le font. C'est souvent le fait d'être trop gourmand. Ça m'a marqué au fer rouge parce que je m'en souviens encore. C'était une opération qui était à 219 000 euros à Pont-Henri, 19e arrondissement. C'était il y a environ 4 ans puisque c'était au moment où je débutais et où je voulais faire ma première opération dans l'immobilier. Il y avait beaucoup de monde qui voulait cette opération. Je été arrangé pour être premier, pour visiter en premier. C'est exactement la même chose qu'on fait aujourd'hui pour nos clients, pour vous mettre en pole position sur les meilleures affaires du marché. Et je discute à l'intérieur avec l'agent immobilier et j'étais débutant. Aujourd'hui, effectivement, on irait au prix parce qu'il y a la queue derrière et donc on sait que cet appartement va se vendre rapidement, que ça être directement des côtés. C'était une succession. Et là, je me dis, un peu à l'heure de débutant, bah, est-ce que potentiellement qu il y a une marge de manœuvre En même temps, c'est fou. Poser cette question parce qu'on a vraiment l'impression d'être un bleu et un débutant et d'avoir mal fait notre travail si on n'est pas parti dans une négociation et les aléas du direct, du direct. Coucou, à, coucou à youtube et à, à tous ceux qui nous regardent il y a 19 personnes là qui sont connectées Mick. voilà si vous pouvez mettre un petit pouce bleu si vous nous entendez et si le format direct vous plaît c'est un nouveau format qu'on essaye de de pousser, et euh, voilà, on essaie de, de recommencer la chaîne et de continuer au maximum, parce que bah, vous avez été nombreux à nous dire que Mickaël n'était pas présent sur les écrans hier et avant-hier. Effectivement, on a eu une grosse actu. Euh, salut Tonio <rire> Voilà, donc là, il est reparti. On va continuer euh, la vidéo. Même temps, on est là pour négocier et faire les meilleures affaires, et donc je lui dis Bah, est-ce que vous pensez qu'il y a une marge Et je sais pas s'il était sincère ou pas, je le saurais jamais, mais à ce moment-là précisément, il me dit Oui, je pense qu'il y a un petit quelque chose à gratter. Et j'ai fait une offre à 2000 euros en dessous, et donc là, je fais mon offre, etc. J'avais tout prévu en plus, j'étais venu avec mon papier pour faire mon offre, donc je lui griffonne ça, je lui fais un papier, je lui signe, je lui donne mon offre, j'étais premier. Et là, le lendemain ou le lendemain, bah, pas de frappe, parce qu'il me rappelle, il me dit que je n'ai pas le bien, que c'est parti au prix, que c'est parti sans conditions suspensives de tension de prêt, et qu'il y avait au moins deux ou trois personnes qui avaient fait une offre et je ne l'ai pas eu. Alors, à l'époque, je n'aurais peut-être pas pu y aller sans conditions suspensive de de prêt, parce que j'ai buté. Euh, en même temps, alors il ne faut pas prendre de risques, mais on peut bien sûr faire une offre sans conditions suspensives de prêt si on est sûr d'être finançable. Ça ne veut pas dire que derrière, alors on ne peut pas faire ce crédit et que c'est impossible, ça veut dire qu'on fait du crédit son affaire personnelle. Ah, du coup je ne l'ai pas eu, ça m'a marqué au fer rouge je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous bah, qui ont aussi sûrement été dans cette situation où on se dit bah, je suis passé à ça de faire une excellente affaire il se trouve que quand on regarde dans le rétro c'était il y a 4 ans et que je peux vous dire qu'à Paris mais je sais que c'est le cas dans d'autres villes Lyon, euh, Bordeaux et plein d'autres villes encore bah, le marché n'est plus du tout il, était il y a 4 ans, et je peux vous dire que ces 2000 euros que j'ai essayé de négocier, c'est les miettes, des miettes, des miettes, puisque ça n'a pas du tout. Euh, Aujourd'hui, le, les, les prix ils ont bondi, et globalement, j'ai raté et j'ai perdu beaucoup d'argent pour essayer d'être un peu trop gourmand et d'avoir 2000 euros en moins sur l'opération. Alors, ce qui est bien en même temps sur l'immobilier, c'est que la sanction elle est immédiate. Euh, puisque j'ai pas eu le bien, que quand on regarde dans le rétro, bah, j'ai perdu beaucoup d'argent. Ça vaccine beaucoup, généralement on s'en souvient et on ne reproduit pas les mêmes erreurs. On vous accompagne sur toute cette partie-là chez l'investissement négatif, puisque moi je distingue deux grands cas de figure. C'est soit premier cas de figure, bah, le bien comme c'était mon cas, il était directement des côtés. C'est une course de vitesse, on est là pour être premier à vos côtés et pouvoir vous servir une super opportunité en pole position devant tout le monde. Soit il y a une vraie négociation à mener, on l'amène parce que le bien il est intéressant mais pas suffisamment développé et on vous accompagne dans cette négociation pour aller chercher le meilleur prix, le meilleur ratio qualité-prix-surface-prix de l'appartement. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite vraiment à mettre des commentaires, merci à YouTube ici parce que vous participez vraiment énormément sur cette chaîne. Franchement ça fait plaisir à toute l'équipe qui est derrière, on voulait du coup, c'était l'occasion de vous montrer aussi l'équipe qui se trouvait derrière. On va avoir un format de vidéo un poil différent puisqu'on va intégrer une fois par semaine, une fois par mois, on va voir sur le timing, mais on va vous présenter quelqu'un de l'équipe. Parce que j'y tiens, c'est une aventure humaine et collective à l'intérieur du magnifique monde de l'immobilier et du coup, on va vous présenter un membre de l'équipe, je pense par semaine pour qu'il puisse vous dire quelle est sa fonction dans la création de valeur pour vous, clients qui êtes derrière la caméra et qui chaque jour, chaque mois, chaque année, vous êtes de plus en plus nombreux puisqu'on fait plus de 200 opérations par an, on va vers plusieurs villes en France, je vous l'avais promis dans des vidéos. Ça va être chose faite puisque les recrutements sont en cours. Donc, on arrive avec plein de nouvelles. Et j'espère sincèrement que demain, on sera à vos côtés dans la ville, là où vous nous regardez, pour vous accompagner et avoir vraiment ce leitmotiv et ce slogan qui m'est cher, c'est bienvenue dans le monde de l'immobilier rentable. A très bientôt, merci. Ciao.